Je vous je à vous demandez de couper le contact s'il vous plaît. Bien sûr et je vous demander les papiers du véhicule et votre permis de conduire. Allez viens Vous êtes de la région ou pas du tout Non, je viens du Périgord. Et tenez Périgord Il mange bien dans hein, le Périgord Et oui, c'est le sud-ouest aussi <rire> C'est important Et voici en bon prie. Vous vous rendez à la manifestation là Oui okay. Je peux vous demander d'ouvrir de votre coffre si vous voulez là. Oui, bien sûr On dans la salle, derrière Et de secours, Et je vais aussi pas faire de café Et le thé. Ah, mais je, je savais bien qu'on avait fait la bonne voiture bah, café ou thé, c'est à, à vous de voir. Alors du thé, un réchaud, ah, prête, voilà. Tu vois ce genre de manifestation pendant une prise de secours euh, de Je préfère être préventif. Eu des, euh... des de <tousse> Hop là. Et bonjour à vous et bon Se courage, garder, je suppose. Ouais, c'est où que ça vous arrange le mieux Alors là, au bout, au bout là, ça, après, voilà. Un épi, épi derrière la là, là, Un épi, épi, mais en gardant, le, en gardant la... Ça marche, la distance, le passage. Hein, faut laisser le passage, parce ouais. qu'après vous ressortirez par là. Ça roule voilà. parfait. OK. Reculer, aller au, allez au bout du, de la ligne et revenir par le côté. OK. Et et ça après, marche. Les, les chapiteaux sont euh, de l'autre côté là-bas, il faut marcher 500 mètres à peu près, mais il oh, y, okay. y a de la rubalise qui vous montrera euh, aussi. Parfait, et merci euh, beaucoup. Au revoir. courage, euh, je voudrais savoir si sur les sept projets qui vont être revus par euh, le ministre des Transports, est-ce qu'il y en a un qui paraît plus proche de, de, de ce qui se passe ici Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec un ou deux autres projets au niveau national pour les, les gens d'autres régions euh, Il y a des très très gros projets. Ah. donc euh, maintenant on a des routes, des routes. Donc il y a plusieurs autres très grands projets de cette ampleur là euh, Par exemple, bah, le contournement de Bois qui est très très grand, le contournement de Arles aussi qui est une des entouroutières, euh, la AG 88 pour les sucres qui sont là, par exemple. Et en fait, tous ces projets-là sont des projets absolument gigantesques. Voilà, pour d'organisation, la conférence doit être finie dans 5 minutes. Strasbourg, hein. il est illégal, il est, est très il est... En premier, il y a plusieurs. Toujours... En premier, il y a un certain actuellement. Oui, en fait, il y, plus... y a des projets routiers, et la plupart sont des projets euh, départementaux, nationaux, qui sont les périphériques aussi. Il ne faut pas oublier les périphériques, qui sont le volet direct des autoroutes en fait. Donc. bonjour à toutes et à tous, alors j'aurais deux questions, est-ce qu'on a une idée de quelle va être la taille du dispositif policier qui va nous encadrer cet après Est-ce qu'on va rester dans le cadre du maintien de l'ordre Et je l'espère, si on ne sera pas un massacre, ça va plus se passer ailleurs. Et une deuxième question, est-ce que le cortège aura l'occasion d'aller voir les copains qui sont perchés dans les arbres depuis des jours et des jours pour leur refaire les poissons chauds? Merci. La question sur les dents de l'ordre, on espère qu'il sera le moins nombreux possible, parce que sinon ça va éviter les provocations. Mais je pense que les surprises là, on a fait quand même discuter avec le détecteur des parts maintenant de voir. Et ensuite oui, les bureaux, on les connaît bien, on les protège et justement on les défend quand ils seront attaqués. C'est stylé quand même. f f f Nous sommes tous des éco-terroristes. Nous sommes tous des éco-terroristes. Nous sommes tous des éco-terroristes. Nous sommes tous des éco Nous sommes tous des terroristes nous, Nous sommes tous des éco-terroristes. héros. héros. Nous on les héros. Partout béton nulle part. Rond, partout béton nulle part. rond, partout béton nulle part. Et rond partout béton nulle part. Errand, partout. partout Béton Nulle part Partout Petit patapon Héron Héros. <rires> Petit patapon Héron Héron Petit patapon Héron <rires> Héron Petit patapon C'est le plus beau tracteur que j'ai vu toute la journée Le tracteur est avec nous Applaudissements, applaudissements, applaudissements, nous des écoterroristes, nous, sommes tous, des écoterroristes. terroristes oh c'est bien, je en prie. ça Voilà C'est ça ça va, ça va. ça cool. J'aime bien quand ça se passe comme ça pour le moment. Ouais, clairement, ouais, d'accord. C'est mieux. Bonjour. C'est nos premiers gendarmes. De, de la part de tous ceux qui se sont battus pour la sauvegarde de la zone humide du testé contre le barrage de Sivens, Je remets le solde de ce qui reste des dons de la fête qui a eu lieu à, au cours de laquelle est mort Rémi Fraisse. Bravo Je le remets à la lutte de, contre l'autoroute A69. Yeah Et, Tiens, merci Et ici aussi, le le pour dans un, dans un enjeu beaucoup plus large qui est la lutte contre l'artificialisation des sols et la demande, la demande de moratoire d'un collectif de collectifs qui s'est créé il y a quelque temps, la, la demande de moratoire sur tous les projets routiers actuellement. On demande de tout arrêter, de tout remettre en question. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça, et c'est la Déroute des Routes qui le porte. Je donne la parole à la Déroute des Routes. Donc oui, est, on est une coalition nationale, euh, 49 euh, collectifs de lutte contre des projets routiers partout en France, parce qu'en fait on est des territoires très différents, des collectifs très différents, des endroits avec des problématiques et des populations différentes, et pourtant euh, nos projets, c'est tous les mêmes. En fait, on s'est rendu compte de ça quand on s'est euh, réunis, c'est que tous ces projets sont écrits de la même manière, parce qu'en fait, ce sont des projets systémiques et qui ont un enjeu national, et que ces projets bâtis sur des mensonges qui sont toujours les mêmes premier mensonge le désenclavement ça vous savez bien de quoi on parle ici en fait le désenclavement c'est censé aider les populations locales en réalité avec une route et un accès plus près voilà euh, avec une route et un accès en fait on livre à la prédation foncière du privé des espaces jusque là protégés, jusque là inaccessibles. et en fait voilà, donc c'est des terres naturelles et des terres agricoles qui sont censées être disponibles et avec les routes, c'est l'urbanisation qui devient possible. Sans route, il n'y a pas d'urbanisation. Donc les routes, les luttes contre les routes, elles sont centrales. Donc les routes, c'est le front pionnier de l'urbanisation. Et le deuxième mensonge, c'est la fluidification du trafic. Ça, on, on l'entend beaucoup partout. En fait, aucune route n'a jamais réduit les embouteillages. Jamais, jamais. Ça s'est jamais produit dans le monde entier. Ça, on le sait depuis 1960. À Houston, ils ont construit jusqu'à 36 voies d'autoroute avant de s'apercevoir que, bah, en fait, ça ne marche pas. Euh, donc, alors, à quoi ça sert Parce qu'en fait, elles sont saturées entre 3 et 10 ans maximum, euh, aussi du fait de l'artificisation qu'elles qu amènent. Et du fait qu'on peut travailler plus loin de son, son lieu d'habitation, qu'on peut aller toujours plus loin, en fait de la métropole. Et en fait, alors à quoi ça sert Si ça ne sert pas à réduire les embouteillages, et bien en fait ça sert au trafic de camions, et notamment au trafic international. Donc en fait, ce sont des projets qui sont faits pour le trafic de marchandises internationales euh, longue distance. Parce qu'en fait, le, le fret euh, par bateau est en train d'exploser, de se développer énormément et encore plus depuis le Covid. Et tous ces bateaux, tous ces conteneurs il faut bien qu'ils arrivent quelque part, et ils arrivent sur la route. Donc en fait, toutes so ces routes et ces autoroutes sont, con sont connectées aux ports et aux aéroports, et c'est un vaste système euh, pour les camions, pour les entreprises privées, alors qu'on nous vend que c'est pour les habitants. C'est un mensonge, il n'y a, a que des mensonges euh, dans ces projets. Donc il faut les bloquer parce que euh, c'est le pain béni pour les entrepôts logistiques, pour les zones commerciales, pour les entrepôts Amazon, pour tout ça en fait, et plus on va investir d'argent là-dedans, plus en fait notre agriculture locale, tout ce qu'on voudrait de relocalisation devient impossible. Donc ça a des conséquences en chaîne qui sont gigantesques. le réseau routier le plus important d'Europe on a 120 mètres carrés chacun de route par habitant c'est plus que notre surface habitable en fait donc si on veut on peut chacun squatter 120 mètres carrés de route ça sera plus utile pour la planète euh, donc nous, on demande un moratoire, c'est-à-dire qu'on arrête tout de suite toutes les routes, plus une seule route. Parce qu'en fait, si on bloque les routes, c'est la meilleure manière de bloquer l'artificialisation. Après, on ne peut pas être sur toutes les luttes. On ne peut pas être sur toutes les zones commerciales, tous les entrepôts Amazon, tous les entrepôts logistiques. En fait, on ne peut pas être partout. Il suffit de bloquer la route et on s'évite toutes les luttes à venir. Donc c'est un enjeu stratégique gigantesque. Ouais Donc la seule solution qu'on propose, c'est évidemment un, un, un arrêt des projets routiers, un ferroutage des marchandises, des transports en commun, mais surtout... Une relocalisation des activités parce qu'en fait il faut pas juste changer les modes de déplacement il faut réduire la nécessité du déplacement parce qu'en fait la mobilité c'est le mythe de la mobilité heureuse il est faux c'est une contrainte pour les gens c'est une contrainte économique c'est une contrainte de temps en fait c'est un esclavage on nous pousse à être toujours plus dans la voiture et construire des routes ça façonne le paysage en fait c'est des infrastructures politiques qui nous emprisonnent c'est pas des infrastructures neutres c'est pas vrai ouais ouais Donc pour nous libérer de la voiture, euh, alors on vous propose différents euh, temps de rencontre. Donc il y a du 5 au 8 mai à Rouen contre le périphérique de Rouen. Ça s'appelle des bâtons dans les routes. On vous y attend. Il y a les sucs aussi euh, qui proposent d'acheter des brebis pour, euh, <rire> pour bloquer le projet de la RN88. Qui sont là <rire> Euh, et partout autour de vous, il y a sûrement des collectifs de lutte qui se battent contre des routes près de chez vous. C'est ici, c'est au sucre, c'est à Rouen, c'est pendant les soulèvements de la terre, mais c'est tous les jours partout autour de vous. Et nos macadam. <rires> Il balance du malox, c'est trop drôle. <rires> Un à des bisous, un grand, des bisous, On en des passages en force des on va pas des revendiquer. va pas les revendiquer On fait se battre, on a La résistance est en feu. Ça ouais, des années. Un petit café, ça me tente. Bon Merci bon oh, C'est bon un plaisir. Merci. Est-ce que vous voulez oh, du café ben, Oui, oh, ouais, café ouais, ouais. Ça C'est en gros. C'est durable en C'est durable en gros. C'est une playlist. Ouais, Non, attends. Accrochez. Attends, Il va falloir faire demi-tour et repartir parce qu'il est tard. Mais on peut marcher. Et là, il va y avoir un demi-tour du tracteur, ça va être incroyable. Un moment ouais. de, de manœuvre, lui aussi c'est un holly, dont le remercie. Et euh, voilà, donc on peut se rediriger vers euh, la déviation. beau cheval que j'ai vu toute la journée. Oh mais il y en a plein en plus. Oh, c'est le plus beau taureau que j'ai vu toute la journée. gagné, et nous, nous avons gagné. Alors, comment on fait La différence, c'est le nombre. On était trop pour qu'ils ne comprennent pas que ce projet est fini. Alors, il va falloir encore se battre. Je, je rappelle juste, juste qu'il est que le nouveau, la nouvelle forme de lutte que nous pratiquons, ce n'est pas une lutte monolithique, c'est une lutte avec trois piliers. Le premier, c'est le juridique. Mais le juridique ne suffit pas. Le deuxième, c'est la com. merci à tout le monde et, et pour ce soir il y a du coup il y a des repas qui sont prévus il y a des concerts qui sont prévus et voilà on va s'amuser quoi je remercie jean-luc Merci Jean-Luc. On remercie jean-luc Jean Jean Jean et, je et, et je passe la parole à Thomas parce qu'il y a un petit appel particulier ouais okay, bonsoir euh, un grand merci pour, euh, pour votre présence, j'ai l'impression d'être en famille, ça fait plaisir. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le monsieur qui s'accroche dans les arbres en France. Je à lancer un appel à toutes les personnes qui se sentiraient pousser des noisettes ici pour pouvoir grimper dans les arbres. Venez me voir, je suis identifiable ce soir, il n'y a pas de souci, on prendra vos numéros. D'accord Merci beaucoup. Je vous aime.